Néon fractionne tes gestes d'un halo chimique. Tu exaltes tes volutes comme une incandescence au cœur du gel. Parenthèse éphémère. Au fond de moi, le regret soudain de ne pas être fumeur.